Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui je suis accompagné de Charlie pour vous présenter la 5ème édition du jeu Warhammer Underworld. Ce jeu est à la frontière du jeu de figurines, du jeu de plateau et du jeu de cartes. Charlie et moi-même allons chacun contrôler une bande. Pour ma part je jouerai les Stormcast Eternal et Charlie jouera les Cruel Boys. Je tiens dès à présent à remercier Charlie qui a peint ces magnifiques figurines. Je tiens aussi à remercier Myobi Place, notre partenaire, qui nous a fourni la boîte de jeu afin que nous puissions tous ensemble le découvrir. Sans plus attendre, retrouvons-nous autour de la table de jeu. Et nous voici donc autour de la table de jeu. Avec moi, euh, comme adversaire, nous recevons donc Charlie aujourd'hui. Salut Charlie Salut les amis, ça fait toujours plaisir de venir jouer et profiter du nouveau petit jeu. Nouveau petit jeu, en effet, puisque... Euh, ben c'est la toute première fois qu'on va jouer à ce jeu euh, sur la chaîne, je ne sais pas si ça a été fait sur les îles. ça a été fait au tout début au tout début, euh, parce qu'il faut savoir que euh, Warhammer Underworld euh, donc c'est la cinquième saison, hein, euh, vous pouvez la voir ici euh, là il y a la première, la deuxième et la cinquième saison, j'en ai raté deux bon, voilà. euh, mais bon voilà donc, euh, là c'est la cinquième saison Warhammer Underworld Arrow Deep. Euh, donc là qui se voit s'affronter ces deux premières bandes qui sont euh, donc euh, des Stormcast Eternals face à des Cruel Boys, donc des oruks. Euh, donc là, bah, vous voyez tout de suite euh, le visuel de chacune des figurines. Euh, déjà, donc premièrement, visuellement, moi, enfin déjà, moi pour ce qui est des, des Stormcast, euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup bah, le style, c'est les Stormcast nouveaux. Hein. Voilà, on est sur, les, on est sur la, la nouvelle gamme, comme la, la nouvelle boîte euh, Warhammer AOS, on est sur la nouvelle boîte euh, proposée par Games, donc avec des filles d'une nouvelle mouture, euh, qui rentrent très très bien dans les armées, qui sont vraiment hyper jolies, pour, les avoir, pour avoir le plaisir de les peindre. Elles sont hyper, euh, hyper agréables à peindre, les volumes sont bien dessinés, euh, j'ai vraiment passé un bon moment à les peindre. Donc oui en effet donc c'est bien, on peut profiter de la peinture de Charlie, euh, qui est quand même, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Charlie, qui est notre peintre officiel, euh, le peintre de la chaîne, Créatif Charlie. Cette partie sera une partie euh, didactique, on va rester sur les, les fournitures de base du, de la boîte de base. Euh, C'est-à-dire qu'on va utiliser les decks fournis euh, préconstruits euh, de lancement. Euh, et euh, donc les bandes et les plateaux uniquement de cette boîte de base à savoir qu'on peut utiliser aussi les plateaux des versions précédentes euh, je vous expliquerai ça au moment venu au, niveau, au moment du choix des plateaux on est vraiment dans une découverte pure de la boîte comme si on comme si on allait au magasin, on l'achetait, on l'ouvrait là la seule chose qui diffère c'est que j'ai peint les figurines mais ça va être vraiment une partie de découverte euh, des mécanismes du jeu tel quel, brut, sortie de la boîte voilà, sortie de la boîte c'est à dire que, vous, ce que ce que vous allez retrouver là sur la table euh, c'est à dire ces deux plateaux les decks ici, les cartes ici donc les fournitures il y a d'autres tokens euh, ce hors champ euh, sont fournis dans la boîte là il y a des dés en plus parce que j'ai récupéré des dés de, des versions précédentes qui sont réutilisables évidemment voilà, donc, mais ces plateaux là par contre ne sont pas dedans, il faut avoir les, les versions précédentes à savoir qu'il y en a quatre autres avec euh, les saisons euh, 3 et 4 de Warhammer Underworld. Euh, voilà. Bon, voilà pour ce qui est du contenu. Alors, bah, détaillons-le détaillons quand même, le contenu. C'est donc deux bandes, Cruel Boys *Stampcast* avec chacune un deck préconstruit de cartes dites de manœuvre et de cartes d'objectif. Euh, nous, euh, nous verrons ce que ça, ça signifie ensuite. Euh, ainsi que divers tokens. Euh, bon, vous les verrez au fur et à mesure de la partie euh, des tuiles d'objectifs numérotées et donc et des dés des dés d'attaque, des dés de défense et des dés de magie ainsi que les cartes de caractéristiques pour chaque personnage de la bande avec une face normale et une face exaltée attends remontre le avec une face normale vas-y on va au départ, les personnages ont une face normale, et une fois qu'ils vont répondre à des conditions de jeu, ils vont avoir une face exaltée avec des compétences supplémentaires et des capacités supplémentaires. Bon. Donc ça, on vous l'expliquera euh, le moment venu. L'idée, là, ça va être de dérouler la partie, on vous expliquera les points de règles au fur et à mesure, et on va apprendre ensemble un peu les règles. Nous allons donc dérouler une partie comme le, le décrivent les règles. Donc les règles nous disent d'abord qu'il faut révéler à son adversaire la bande qu'on va utiliser. Donc ici, peu de surprise vu qu'on utilise les bandes de base. Surprise, moi je vais prendre les Stancast. Surprise, je vais prendre les orques. Bravo. Une fois qu'on a révélé les bandes, nous devons sélectionner notre plateau de jeu. Euh, ici, il y a une initiative parce que celui qui va choisir le, le plateau n'aura pas la possibilité, par contre, de le positionner par rapport à l'autre. Vous allez voir comment ça marche exactement. Donc Charlie. Donc là, les, les deux plateaux qui sont ici euh, ne sont ni à, ni à moi ni à Charlie. On va devoir en choisir un des deux. Et une des faces aussi d'ailleurs. Donc d'abord, on va lancer chacun 4 dés d'attaque ou de défense, peu importe. Donc ici les miens, ici les tiens. Celui qui a le plus de dés réussite critique, c'est-à-dire avec le petit euh, point d'exclamation, euh, l'emporte. Ici, ni l'un ni l'autre. Nous sommes à égalité. Ensuite, c'est celui qui a le plus de des de, de, de soutiens complets, c'est une égalité et celui qui a le plus de dés soutiens, c'est encore une égalité donc ici on va relancer c'est assez rare mais c'est arrivé ici évidemment très bien alors ici bah du coup c'est moi qui vais avoir le plus de dés de soutien donc c'est moi qui vais avoir l'initiative du choix du plateau donc je peux choisir un des deux plateaux et de quel côté je vais le poser et je vais choisir de poser le plateau comme ceci et donc Charlie toi tu peux prendre le deuxième plateau alors évidemment vous avez le choix de la face de la face euh, et vous avez surtout le choix du positionnement c'est à dire qu'on peut le poser, le poser de différentes façons euh, selon des règles euh, précisé précise dans, le, dans le bouquin euh, c'est à dire que il faut avoir au moins 4 cases en commun euh, par exemple donc là tu choisis de le poser comme ça voilà. mais on pourrait très bien le poser comme ceci ce qui réduirait le nombre de cases pour pouvoir rentrer dans le territoire adverse ou on pourrait carrément les poser, les poser de bout en bout en couloir, en ou, couloir ou en couloir ouais. il y a certaines factions qui préfèrent les avoir dans ce sens là mais bon, là, pour une, partie, pour une partie de démonstration et pour une première partie, il est tout à fait conseillé de, de les poser de cette manière-là. Voilà, ça c'est classique. Euh... Et puis, esthétiquement, euh, ça permet d'avoir quelque chose de euh, pas mal. Les plateaux sont donc posés. Euh, maintenant, chacun des joueurs va poser les, les, les tuiles d'éléments, les pions d'éléments, qui sont à la fois, euh, et c'est une nouveauté, je crois, de cette saison, des pions euh, de couverts, et quand on les retourne, des pions d'objectif c'est ça la toute nouvelle chose en tout cas, moi je que j'ai raté ça dans les précédentes saisons, mais je ne crois pas euh, donc là l'idée c'est que euh, j'ai eu l'initiative sur le choix des plateaux donc je vais il y a 5 tuiles à poser donc juin, moi j'en avoir 3 et Charlie va en avoir 2 à poser la règle étant qu'on ne peut pas poser une tuile dans les cases de bord c'est à dire que ce sont les premières cases entières d'un plateau c'est à dire tout, tout, tout cela Flac. Donc pas de tuile sur une case de bord, pas de tuile sur une case où on va pouvoir poser un personnage, une case de départ, ou une case fatale ou bloquée. Donc les cases fatales sont les cases rouges, euh, je vous expliquerai ça par la suite. Donc la première chose c'est donc de poser ma première tuile, je vais poser ça ici. Euh, la, cho la chose aussi à savoir c'est qu'on ne peut pas poser une, une, une, un pion d'éléments euh, à moins de deux cases d'un autre pion élément. Donc ça va être, être très vite limitant. On peut les regarder. Ah oui, on peut, on peut d'ailleurs les regarder. On peut regarder les chiffres qu'il y a de chaque, de chaque objectif. Voilà. Bon j'ai vu ton objectif du coup, mais bon, c'est pas, pas grave. Ça n'aura peu d'impact sur cette partie. Oui, car il faut savoir que. Les bandes ont des points de victoire et que certaines se déclenchent en fonction des objectifs ou via d'autres conditions de, conditions de jeu. Et on sait que dans le deck de, les decks de départ, il n'y a pas d'objectif euh, où il faut tenir un pion objectif précis. Top, top. Voilà. Les 5 euh, pions objectifs ont été posés. Pions éléments, pardon. Maintenant, on va chacun peut poser un pion euh, élément qui, est, qui a deux faces euh, obscures. Ces faces-là, euh, en fait, vont simplement vous servir de couverts. Donc, c'est des couverts supplémentaires que vous mettez sur euh, le plateau. Euh, donc, moi, <coughs> je vais aller poser ça un deux, Alors à la différence que ces pions-là peuvent être posés à une case d'un autre pion objectif. Donc je vais mettre ça ici. Et pour ma part, je vais le mettre là. Très bien. Les pions objectifs ont été posés. Nous passons donc maintenant à la pioche de notre première main. Une main se constitue de 5 cartes de manœuvre. Ces cartes manœuvre vont vous servir à faire des actions, à améliorer vos personnages. Ou à vous protéger tout au long de la partie. Ainsi, donc, trois cartes d'objectifs qui vous permettront donc de remplir des objectifs et gagner des points de victoire et donc remporter la partie. Euh, c'est vraiment le cœur du jeu ici. A savoir que si les cartes ne vous conviennent pas, ne vous donnent pas pleine satisfaction. <rire> pleine satisfaction, vous avez le droit à ce qu'on appelle un mulligan. Un mulligan, c'est-à-dire, c'est prendre, défausser ces cartes et en repiocher de nouvelles et remélanger ces cartes ensuite. Par exemple, ici. Vous pouvez le voir, donc là mes cartes objectifs je verrai après. Mais euh, ici j'ai une, deux, trois, quatre améliorations. Les cartes améliorations sont des cartes que l'on doit payer pour pouvoir les accrocher à un autre, à un autre personnage. Euh, ça fait beaucoup de ressources pour pas grand chose. Et je n'ai qu'une seule carte manœuvre, reconnue ici par euh, le symbole de la petite épée. Euh, je pense que ça ne va pas être suffisant, même si les cartes amélioration sont bonnes, euh, j'ai peu de moyens de me, me prémunir des attaques ou faire des, des combos pendant ma partie. Donc j'ai le choix, je peux soit défausser mes 5 cartes euh, manœuvres et en prendre des nouvelles, soit mes 3 cartes objectifs et en prendre des nouvelles, soit tout défausser et tout reprendre à nouveau. Mes cartes objectifs me conviennent, mais mes cartes manœuvres ne, ne vont pas du tout. Donc je vais défausser mes cartes manœuvres et en prendre 5 nouvelles. Et je mélange à nouveau les cartes, ces cartes défaussées dans mon paquet. À ton tour, Charlie, c'était moi le, le, le premier joueur ici, donc euh, j'avais l'initiative là-dessus. Que, que fais-tu, Charlie Pour ma part, moi, donc je vais conserver ma, ma main d'amélioration. Et par contre, ce sont les cartes objectifs que je vais défausser afin d'en prendre trois nouvelles. Donc à noter qu'ici, euh, c'est déjà beaucoup mieux. Je vous ferai le dé dé détail des cartes quand je les jouerai à chaque fois. Mais on est bien mieux. Donc, euh, passons maintenant au déploiement de notre bande. A euh, savoir qu'ici, il faut relancer les dés pour savoir qui va poser son, un personnage en premier. Ça peut être assez déterminant puisque euh, celui qui aura fini de poser en premier sa, sa bande euh, aura un bonus sur l'initiative euh, ce que nous verrons ensuite donc on va rejeter des dés euh, Charlie c'est parti celui-là est parti. Je cassé donc c'est une réussite donc c'est moi qui vais commencer à poser un combattant le déploiement se fait donc en alternant je vais poser d'abord un premier combattant et Charlie fera de même <rire> donc je vais commencer par poser Luxa Mondevant ici. Charlie, que fais-tu mmh, Je vais poser lui ici. D'accord, tu prends pas beaucoup de risques. Hein Moi, je vais enchaîner avec Doraz, le tueur de géants. Il a un nom qui fait peur, et il fait peur en effet à toi. Là c'est ton chef que tu poses. Oui. D'accord. Moi je vais te poser Taros à côté de son ami. Ils vont ensemble, hein. il y a beaucoup de synergies qui se font entre ces deux personnages. Euh, donc c'est bien qu'ils soient assez proches au départ en tout cas. Hop là. D'accord. Ah oui, on, on explique. Enfin, on vous précise que euh, on ne peut poser ses troupes que sur son plateau à soi, parce que c'est notre territoire. Donc je ne peux pas aller poser des figurines sur le, le plateau de Franck ou sur le territoire de Franck. Mmh. Ce n'est pas possible pour le déploiement. Et je précise qu'il faut poser ces personnages sur des cases de départ, c'est-à-dire celles avec ce symbole-là. Et donc je finis, euh, donc je finis euh, avec le chef Kaltier-Xandir va donc se poser là et donc je te laisse finir ton déploiement et voilà le déploiement est donc terminé et euh, c'est ici que le jet d'initiative pour savoir qui aura la première action euh, se fait donc on va refaire un jet d'initiative à savoir que comme j'ai posé euh, en dernier enfin j'ai j'ai posé en premier euh, ma bande j'ai réussite critique bonus déjà. Donc C'est un bon avantage pour moi. Alors on y va. Bah ça ne me fera qu'une réussite critique. Par contre, j'ai euh, des des de soutien complets. C'est le symbole-ci. J'en ai deux. Donc c'est moi qui aurai l'initiative pour ce premier tour. Et je vais choisir de laisser la main à Charlie. Donc maintenant, nous savons que Charlie va commencer, va activer une première figurine. Comment se déroule un tour Simplement, nous allons alternativement euh, activer une figurine. Pendant cette phase d'activation, nous, nous pourrons jouer des cartes, faire des actions, une action avec notre personnage. Ces actions étant une action de mouvement, une action de charge, une action de garde permettant d'augmenter sa, sa défense, euh, une action de carte, Donc c'est ce qui est marqué sur les cartes, de personnages ou d'amélioration rattachée à elle, de piocher une carte de pouvoir, de défausser une carte objectif si on le souhaite, ou de passer. Ici donc Charlie, à toi d'activer ta première figurine. Alors je vais indiquer à Franck que j'utilise ma première action. Et ma première action consiste à déplacer euh, Gitik, puisque chaque figurine a un nom. Donc Gitik peut se déplacer de 3. Donc il va venir se mettre à couvert sur cette case. Et ainsi être hors de portée d'une potentielle charge euh, au premier tour un, par un des personnages de Franck. Et je n'ai pas d'action, euh, je n'ai pas d'amélioration ni de manœuvre à faire. Et euh, donc c'est tout pour moi. Donc tu viens de, de, de, actuelle faire, actuelle. de faire un mouvement, donc tu dois poser un pion-mouvement. Euh, mouvement, tout à fait. Il faut savoir que euh, une figurine ne peut bouger qu'une fois, ou ne charger qu'une fois. Euh, si jamais elle bouge, elle pourra toujours attaquer tout ennemi à portée qui arriverait, enfin, qui arriverait à portée, mais euh, par contre si elle charge, elle pourra, ne pourra ni attaquer ni se déplacer pour le reste de, du tour. A savoir qu'un tour se fait donc en quatre phases d'activation. Nous avons des pions ici pour nous le rappeler. Euh, donc si vous chargez dès le premier tour, votre personnage sera bloqué pour le reste du tour, sur quatre phases. C'est donc à mon tour d'activer euh, un personnage. Ce que je vais faire avant tout, ça va être de jouer une carte. Comme un seul homme me permet... Euh, de pousser chaque combattant ennemi d'une case vers le combattant ennemi le plus proche donc je vais m'exécuter le combattant ennemi le plus proche pour lui ça va être ici là ici là ici et là ici Voilà. donc là je gagne une case pour tout le monde, ce n'est pas négligeable donc je vais activer donc une première figurine et je vais envoyer Taros le, euh, le petit oiseau c'est un étervier je crois donc il a un mouvement on le voit sur sa carte de 5 donc je vais pouvoir le déplacer de 5 cases donc je vais lui faire faire une charge 1, 2, 3, 4 et je vais le mettre à couvert et je vais, euh, et je vais donc attaquer le petit gars qui a derrière qui s'appelle je ne sais plus qui s'appelle Kroogrin donc, donc ça me permet de vous montrer tout de suite une phase d'attaque donc déjà tout de suite il prend un jeton euh, charge. Donc ici sur sa carte on me dit qu'il a une portée de 1. Il, fait, il, il a deux dés d'attaque et il doit obtenir le symbole épée pour avoir une réussite. Et fait un dégât par réussite. Donc c'est parti, les jets sont simultanés. Tu veux combien en défense Pour ma part, j'ai un dé de défense. Un dé de défense et tu dois faire au moins un bouclier pour, pour faire une réussite. Tout à fait. Très bien. Donc, eh bien je rate tout. Ni, je n'ai pas d'épée Celle-ci est un symbole euh, soutien il faut qu'un personnage soit en soutien c'est à dire adjacent euh, à la cible donc euh, je n'ai personne en soutien et toi de toute façon Charlie, de ton côté tu fais une réussite critique qui annule euh, mais toute réussite que j'aurais pu avoir ici et j'en ai pas eu donc euh, voilà euh, très bien, Donc ce qui fait que je termine mon action et c'est à toi Charles étant à portée de combat je vais utiliser manoc le Rosé euh, afin de pouvoir taper sur, euh, sur euh, cet oiseau. Oiseau de malheur. Euh, je vais juste en profiter pour regarder mes cartes avant, savoir si je n'ai pas une action ou une manœuvre à jouer. Je ne décide de pas utiliser de cartes pour combattre l'azo. Donc, je vais sur ma carte. Alors, je la montre. Manoc. Donc, il a une portée de 2. Euh, pour son attaque, donc je vais utiliser 2 dés où les réussites sont soit des marteaux, soit des critiques et pour faire deux dégâts par attaque euh, je prends mes 2 dés moi j'ai deux dés de défense et c'est des dés d'esquive je dois obtenir le symbole de la flèche Une. et eh bien j'ai une réussite critique donc ça annule ton attaque ça annule mon attaque fort bien donc je n'ai pas d'autre euh, chose à faire donc je vais terminer mon action à mon tour euh, là cette fois ci on rigole plus et euh, alors je ne vais pas jouer de de de, de cartes et je vais je suis vraiment rentre dedans mais il faut dire que les stormcasts euh, invitent à ça euh, je vais donc euh, charger avec Doraz. Je, je l'avais tellement en tête. <rire> pas, je me dis je la fais ou pas. Bon, bah, tu l'as fait à ma place. Euh, Doraz donc, va attaquer euh, le petit gars. Euh, il a donc deux attaques, le Doraz. Je vous montre. Donc, on peut voir qu'il a deux attaques. Euh, C'est donc ici. Deux attaques de portée 1. Deux attaques avec un marteau pour faire une réussite. Et qui fait 3 dégâts par réussite. Donc, c'est parti. Deux marteaux. Toi, tu as en défense. Un bouclier, mais je suis à couvert. Donc, ça veut dire que les symboles de soutien simples... Les symbole de soutien simple. Donc, ceci. Donc, ce symbole-là de soutien me permettront d'encaisser... En plus des boucliers. En plus des boucliers. Très bien. C'est parti. On va rester là. Tac et tac. Ça me fait une réussite critique, et une réussite. Donc là, toi, tu peux m'annuler donc une réussite avec ça. Tout puisque tu étais à couvert, heureusement pour toi. Parce que sinon c'était six dégâts flat euh, Donc par contre, une critique que tu, que tu ne peux pas rater, puisque seule une critique peut euh, peut annuler une réussite critique. Donc tu vas prendre donc 3 dégâts. Bon. Bah alors Oui, je n'avais pas vu qu'il n'avait que 3 PV. Euh, ce qui m'amène donc à euh, gagner un point de victoire, parce que pour chaque, pour chaque mort, je gagne un point de victoire. Donc je pose mon point de victoire, comme ceci, de, ce, de cette face-là, ici, parce que le, les points de victoire, en plus de nous permettre de gagner la partie, sont des ressources pour pouvoir payer nos cartes amélioration, c'est-à-dire les cartes avec un symbole... Euh, d'écrou en haut, qui sont des attachements à mettre à nos personnages. Je vous expliquerai le moment venu, les effets de chacune de ces cartes. Char euh, Charlie, donc c'est à toi. Euh... Je retourne un pion, en effet, merci. Alors, on vous explique quand même, quand une, créa quand une figurine est tuée, elle est retirée du plateau définitivement. Euh... Quand je piocherai des cartes qui lui sont nommées, je les défausserai à la fin du tour. Et il faut savoir aussi que tous les pions qui lui sont attitrés sont retirés du plateau. Elle, est... Elle disparaît complètement voilà. pour le reste de la partie. Alors je vais utiliser une manœuvre. Donc démarrer Voilà. démarrer qui dit choisissez un combattant ami. Vous pouvez relancer un des jets d'attaque de ce combattant sur ses actions d'attaque de porter un ou deux, ce sort persiste jusqu'à la fin de la phase. Et donc je vais le mettre. Sur Manok le rusé. Alors je joue une deuxième carte. Je vais essayer de tenter le tout pour le tout. Et essayer vraiment euh, d'affaiblir son personnage. Pour un simple et bonne raison. C'est qu'il est trop fort. Et qu'à euh, chaque fois qu'il va, euh, qu va arriver sur un de mes personnages. Il a potentiellement des chances de le tuer. Donc là je vais vraiment tenter le tout pour le tout. Donc je vais utiliser cette manœuvre qui dit. Plus un dégât à la première action d'attaque de portée 1 ou 2 effectué à la prochaine étape d'activation si l'attaquant a au moins un combattant en soutien que je remets aussi sur Manoc donc là avec Manoc je vais déclarer une charge sur Dora Doraz, pardon. Doraz oui, s'il te plaît <rire> alors je me déplace ici donc je fais un déplacement et une charge pourquoi m'être mis ici premièrement parce que je suis à couvert Deuxièmement, parce que je suis en souti je suis en soutien de, to de Torca. La Torca te soutient. Oui, à deux cases. Voilà. Alors c'est une capacité spéciale de Torca. Normalement, il faut être adjacent à la cible, donc il aurait dû être adjacent à Doraz, mais c'est la capacité de, to de Torca, ça Oui. De, de donc euh, soutenir ses camarades à deux cases de, de distance. Donc la capacité s'appelle agripper. Si ce combattant est à deux cases ou moins de la cible. Quand un autre combattant ennemi effectue une action d'attaque, ce combattant est en soutien. Bien. Et donc, je vais attaquer avec une capacité de relancer un dé et un dégât supplémentaire. Donc, j'attaque avec deux dés. Et donc, moi, j'ai un, un, un bouclier de défense. Enfin, un dé de défense. Alors, moi, ce sont des marteaux. Et ça ne fait rien Et toi tu as. Si, tu as un soutien, donc tu T as deux réussites. J'ai deux réussites. Qu'est-ce qu'il fait Combien de dégâts Alors, sur la première attaque, ce sera 3 dégâts. Et sur la deuxième, 2 dégâts. Donc il a 4 points de vie, donc il meurt directement. Ce qui est un très très gros coup dur pour moi. Euh, la perte de mon. de, de, de Doraz remplit les conditions d'exaltation de plusieurs de mes personnages. Puisque. La condition d'exaltation de, de Kaltia et de Luxa, c'est au moins un combattant ami autre que Taros, donc euh, autre que le, que le Piaf, euh, et hors combat. Donc, ça veut dire que je, Kaltia, je vais pouvoir retourner sa carte, elle devient exaltée. Qu'est-ce qu'elle gagne, elle, par exemple, en plus elle a, vous voyez, 3 de mouvement, 1 de défense, 4 PV et une attaque qui fait 1 de portée, 3 attaques, 2 dégâts là elle gagne en fait un mouvement en plus euh, et c'est déjà pas mal ainsi que le, le trait fracassant sur son arme qui fait qu'elle ignore tout jet de défense de bouclier c'est euh, à dire que ça. Donc tout, tout personnage qui a une défense qui lui demande de faire un bouclier, ben, ça ne lui sert plus à rien Ensuite Luxa Mondevent a la même possibilité d'exaltation, ici elle, elle gagne une attaque en plus euh, qui lui permet de faire une attaque au corps à corps euh, et son attaque à distance devient fracassant et inévitable, inévitable c'est comme fracassant sauf que ça ignore les dés de défense comme ceci, Donc, le seul moyen de se défendre face aux attaques maintenant de, de Mondevent c'est de faire une réussite critique ce qui est vraiment pas mal et ensuite si mon devant est exalté ça remplit la condition d'exaltation de, euh, de Taros donc Taros lui il va, il va gagner une attaque en plus sur son sur ses jets et il va, son attaque va devenir létale, létale ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va faire un dégât, il fera un dégât en plus voilà, donc voilà, pour la mort d'un simple personnage, mon équipe devient beaucoup plus forte, ils n'aiment pas perdre leurs amis, euh, j'ai oublié donc c'est que euh, Doraz a une capacité de réaction après que ce combattant ait, ait subi des dégâts qui vont le mettre hors de combat donc on va estimer qu'il est encore ici je choisis, je choisis un combattant à deux cases ou moins et je pousse le combattant choisi jusqu'à deux cases donc je vais choisir un combattant qui va être euh, ton chef oui. je vais le pousser Oups. sur la, case sur la cause létale la cause létale donc ah. il va prendre un dégât, un dégât tout de suite et là il meurt Voilà. et donc toi tu avais donc une euh, oui pour Thorac euh, parce que la capacité d'exaltation des cruel boys de la bande c'est au moins trois combattants ennemis sont hors de combat ou après une action d'attaque où ce combattant soutient ou est soutenu donc, Donc il ouais. soutient. Donc les, les deux sont exaltés. Les deux sont exaltés. Donc les deux se transforment avec une plus grosse force de frappe pour les deux. Bien bien bien. Attends, je, Hop. je défausse les manœuvres que j'ai utilisées mmh. sur ce tour et c'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Donc notre point moi de, de, de mon côté, donc tout d'abord je vais utiliser un point de gloire. Donc, je paye une ressource. Je paye une ressource, donc je retourne du côté gris mon point de gloire de gloire qui, qui compte toujours comme une, euh, un point de victoire pour la fin, mais, mais c'est une ressource que je ne pourrais donc plus utiliser pour payer une carte d'amélioration qui va être la carte d'amélioration suivante. Ça va être marche imperturbable, donc que je vais. Attaché à mon devant c'est une carte de réaction après l'activation de ce combattant je peux le pousser d'une case donc je peux le déplacer, le redéplacer après après son activation c'est bien pour un tireur, me semble-t-il je vais donc maintenant activer un personnage et donc je vais déclarer une charge avec mon devant qui va se déplacer donc de 1, 2, 3 cases et donc avec un pion chargé et donc j'attaque le, euh, le petit gars qui est là-bas quand je déclare mon action d'attaque je peux jouer une carte ici qui frappe impeccable donc c'est une carte réaction jouer ceci pendant l'action d'attaque d'un combattant ami après le jet de défense si le jet d'attaque ne contenait que des réussites donc je dois faire que des réussites pour que ça marche gagner un point de, gla de gloire dépensé donc je pourrais regagner mon point de gloire que j'ai dépensé ici donc je vais faire une attaque, toi tu as une défense de alors pour ma part, pour Croc j'ai une défense de 1 d d'accord tous les, tous les cruels bonnes n'ont qu'un dé de défense. Oh bien. J'ai un bouclier. Eh bien, j'ai rien. Donc, euh, voilà, ça s'est réglé. Ah si, j'avais un soutien. Non, pardon, j'ai un, un soutien. Mais tu l'annules. Donc, cette attaque ne servait à rien. Beaucoup de ressources pour pas grand-chose. Euh, à toi. Je vais décider d'activer euh, school exalté mmh. afin de pouvoir charger l'oiseau procède donc pour essayer de libérer lui euh, je peux me déplacer de 4 je vais me mettre ici donc je lui mets le fameux marqueur charge pour indiquer donc j'ai 2 de d Moi aussi j'ai deux dés de défense. Et je suis accompagné. Tu es en soutien, d'accord. Je suis soutenu. J'ai une réussite critique. J'ai une euh, j'ai qu'un seul dégât. Une, euh, non, d'ailleurs, c'est un soutien de double. C'est un soutien. Donc moi, je n'ai rien. Donc, c'est raté pour toi. Et. Aïe aïe aïe. J'ai oublié de retourner mon pied. C'est donc à moi C'est à toi. Donc c'est à moi. Donc à savoir que mes deux personnages ici euh, ont fait un mouvement de charge, donc ils ne peuvent ni attaquer ni se déplacer. Il ne me reste plus que Xandir pour euh, mener une attaque potentielle. Et je pense qu'elle va se lancer dans la mêlée. C'est la dernière activation de toute façon. Donc je n'aurai plus rien d'autre à faire, donc je vais la faire charger. 2, 3, 4, elle a un mouvement de 4 donc c'est parfait et donc elle gagne un jeton charge et c'est parti pour l'attaque sur ton chef ok qui est déjà amoché, il lui reste 4 PV il me semble il lui reste 4 PV tout à fait, j'ai qu'un seul dé voilà. et j'ai fracassant je n'ai rien donc ça fait 2 réussites ce qui fait donc 4 PV ce qui fait qu'il meurt tu perds ton chef, je suis bien heureux tu gagnes un point. Je gagne un point de victoire. De victoire. Euh, et j'ai un instantané, donc je le joue tout de suite. J'ai un objectif de réussite. Je suis très heureux. L'égal de quiconque. Je vous la lis. Marquez ceci immédiatement après l'action d'attaque d'un combattant ami qui met un combattant ennemi hors de combat. S'il n'y a pas de combattant ennemi survivant avec une caractéristique de blessure supérieure à celle de ce combattant ennemi. À savoir que ton combattant avait 5 points de vie. C'est ça à la base. Tout à fait. C'est lui qui avait la plus haute euh, caractéristique. Donc, je remporte ce point. Donc, ce qui me fait permet d'avoir un point en plus ce tour-ci. Passant, ton score à trois points. À 3 points pour le moment. Euh, je vais faire comme toi. C'est pas bête. Je vais faire comme ça. Euh, à toi de jouer. Il te reste une activation. Je vais utiliser croc green pour ma dernière activation pour taper de nouveau sur l'oiseau. Mon oiseau en étant soutenu. Toujours soutenu, oui. Alors moi je suis à couvert hein, puisque je suis dans un.. J'ai appelé ça un domaine de l'obscur mais euh, non. Euh, une, zone, une zone une zone obscure. Une zone obscure. Euh, donc euh, donc les, les soutiens sont des réussites aussi. Euh, J'ai une réussite. Du coup, mmh, je n'en ai pas. Donc, bon euh, bah. Puisque moi, il me faut des épées. Et <rire> j'ai des boucliers. Alors les épées sont à savoir que en termes de, de probabilité, il faut savoir que donc le critique, il n'y en a qu'un seul. Euh, les épées, il n'y en a qu'un seul aussi sur une face, soit sur un dé, je m'abuse oui. il y a deux boucliers. Non, il y a pas de. Euh, il, y a il y a deux marteaux. Il y a deux marteaux. Et un, sou un, un, un, un, un soutien complet et un demi-soutien euh, par, euh, par dé. Donc le, le plus difficile à faire, en effet, en attaque, c'est donc, euh, donc les épées. Les épées, tout à fait. Et généralement, il y a plus de dés à lancer en épée. Euh, voilà. Donc tu, tu viens d'activer ton dernier, ton dernier pers personnage. Donc, nous arrivons donc à la phase de fin. À la phase de fin, on euh, va compter tout d'abord les objectifs remplis. Donc moi, j'en ai déjà rempli un sur mes trois. Là, je regarde et je peux annoncer que j'ai réussi à, en fait, à, à remplir mes deux autres objectifs. J'ai d'abord élu de Sigmar, euh, marqué ceci à une phase de fin si le nombre de combattants ennemis hors de combat est supérieur ou égal au numéro du round. J'en ai éliminé deux, nous sommes au round 1, donc je réussis et donc je gagne un objectif en plus, un pion objectif en plus. Et j'ai l'objectif une poignée de braves marquer ceci à une phase de fin si au moins deux combattants amis survivants sont exaltés ici l'ensemble de ma bande est exalté donc je marque le point nous avons oublié de le préciser mais le, le, les points remportés sont marqués en bas de la carte ici donc je marque encore un point supplémentaire ce qui me permet d'avoir une avance certaine sur mon adversaire à moins bien sûr Charlie que tu aies de remporté des objectifs je n'ai aucun objectif de remporter. Bien. Alors ça commence assez mal pour toi malheureusement. Bah, la perte de mon chef m'a mmh. coupé, enfin m'a retiré des conditions afin de pouvoir marquer des points. Ça a fait mal Donc là pour l'instant nous sommes à euh, 5 points à 1. Mais tout peut se faire, tout peut être renversé dans ce jeu, c'est assez intéressant. C'est que ça va très vite. Et on peut changer tout. Ensuite, à la phase de fin, nous pouvons euh, nous débarrasser de cartes objectifs ou de cartes manœuvres dont on ne veut pas. C'est ce que je vais faire pour ma part. Je vais défausser mes cartes objectifs et euh, je vais garder mes cartes de manœuvre. Et ensuite, euh, l'idée, c'est d'avoir de nouveau 5 cartes de manœuvre en main et 3 cartes objectifs. Donc moi, je ne jette rien et je peux retirer 3 cartes objectifs puisque je n'en ai plus. Et 3 cartes manœuvres puisqu'il m'en restait 2. Début du round 2. Euh, donc, ici, on va recommencer euh, à 0. Hein. Donc, on reprend. J'ai l'initiative. Ici, il n'y a pas de bonus ou de malus. On retire les marqueurs présents. Hein, ça, c'était à la plan. phase de fin, en effet. On a oublié de le faire. Je te remercie, Charlie. Donc, j'ai l'initiative. Encore une fois, celui qui fait le plus de réussite critique l'emporte. Donc, Dans pour ma deux. part, tu en as deux. Et pour ma part, ai... je n'en ai pas. Donc, c'est à toi. Enfin, c'est à toi de choisir quelle initiative. Hein. Je peux commencer si tu souhaites. Non, je vais prendre l'initiative. Ah zut. Je vais payer une amélioration sur tout que. Donc, cette amélioration dit j'ai plus un dé aux actions d'attaque de ce combattant tant qu'il est sur une case de couvert. Et les actions d'attaque de ce combattant ont inévitables tant que la cible est sur une case de couvert. Ce qui veut dire inévitable, donc c'est euh, les, les flèches, les esquives pour les personnages qui ont un esquive sont euh, ignorées. Tout à fait. Ensuite. Ensuite, ma première action va être de taper l'oiseau, qui est sur une case de couvert. Il ne faut pas que ce... toi qui dois être sur une case de couvert pour que ça marche Non, alors la, le, le plus sain en D c'est tant que moi je suis sur une case de couvert et les actions d'attaque de ce combattant sont inévitables tant que la cible est sur une case de couvert. D'accord. Ok, donc tu t'attaques à mon oiseau, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire C'est que euh, les esquives, qui sont ces dés de, de, de défense, continuerai donc il n'y a, a que les réussites critiques qui pourront annuler ton attaque Je paye mon amélioration okay. avec mon point Donc procède donc Je lance mes deux dés Moi de même C'est un échec total Et moi c'est par contre un, une frappe totale Une frappe totale Donc, donc il je te fait 4 dégâts 4 dégâts, ce qui me le tue immédiatement ce qui, te fait, que tu, ce qui te fait que tu gagnes un point de victoire supplémentaire. Tout à fait, je gagne mon point supplémentaire. Je vérifie que je n'ai pas d'objectifs qui ont un effet immédiat. Non, ce n'est pas le cas, en réaction. Mmh. Et c'est à toi de jouer, mon cher Franck. C'est à moi. Donc, moi, ce que je vais faire... D'abord, je vais donner une amélioration tac, à euh, Xandir, qui est couteau de lancer. Ça lui donne une, une, une nouvelle attaque, qui a une portée de 3, euh, 3, attaques, 3 dés d'attaque où je dois faire des épées, et elles font chacune un dégât et une, une capacité de réaction. Après cette action d'attaque, si elle a obtenu une touche critique, infligez un dégât à chaque combattant ennemi adjacent à la cible voilà donc si jamais j'ai cette possibilité là je le ferai mais immédiatement ce que je vais faire c'est euh, faire, une, faire une attaque par euh, mon devant sur euh, le euh, petit qui est là bas d'accord je t'en prie, j'ai un d euh, bah pareil moi j'ai euh, 3D et c'est fracassant et inévitable Euh, donc, c'est une réussite critique et tu es une réussite critique, donc c'est annulé. Bravo, euh, Charlie. Euh, bravo, t'as acheté des dés, c'est pas non plus. <rire> Alors, par contre, j'ai une réaction avec elle grâce à son équipement qui me permet donc de me décaler d'une case après une attaque. Voilà, et sans mettre de jetons, justement, ce qui est l'avantage de la chose. Euh, voilà pour moi, à toi. Je vais utiliser une manœuvre qui s'appelle rongé par le doute qui dit je choisis un combattant ennemi je pousse un combattant ami d'une case vers le, vers le combattant choisi ensuite si ce combattant est adjacent au combattant choisi commotionner le combattant choisi bon là ça va pas être le cas ça va juste être de me permettre de m'avancer pour être à portée donc ça va être lui par rapport à elle, ce qui me permet juste de m'avancer afin de pouvoir charger parce que je n'étais pas à portée, euh, à portée de charge. Ok, donc tu t'es donné un petit mouvement bonus. Fort bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais décider de charger avec Tufscule l'exalté. Et je vais venir me mettre sur cette case-là. Donc je vais charger. Il se déplace de 4. Donc je me déplace jusqu'ici. Afin de pouvoir me retrouver sous couvert pour pouvoir profiter de mon équipement, et donc c'est-à-dire gagner un dé supplémentaire si je suis sur un couvert. Donc je vais utiliser 3 dés en attaque. Moi j'ai deux défenses, et je dois obtenir des boucliers. Et moi, des marteaux Eh bien, ma foi, bah, je t'annule tout ça. Et il ne parce se que passe. ça fait... Une réussite critique chacun et des échecs pour le reste, donc. Tout à fait, il ne se passe rien. Statu quo, chacun à égalité, c'est cool. On est aussi nul que l'un et l'autre, enfin l'un et l'autre dans les lancers de dés. Alors, moi, il me reste donc trois actions. Je vais mener tout de suite une action de. Ah, j'hésite. Non, j'hésite pas. Je vais faire une action de charge. Je vais faire 1, 2, 3 ici. Donc je fais donc maintenant son attaque, je m'attaque donc à ton petit ici, euh, c'est mon chef qui a fracassant 3 attaques euh, réussites au marteau. j'ai 2 réussites au marteau, ils sont fracassants donc ça, euh, ça Allez, passe mon le truc, ça fait 4 dégâts. Ce qui fait donc un point de victoire en plus pour moi. L'écart se creuse euh, assez euh, drastiquement. Euh, voilà, pour mon activation. Ma première action va être d'utiliser un subterfuge. Ouais. Non, je ne peux pas l'utiliser car c'est une carte attitrée, mais je peux le montrer. Mm -hmm. Il existe dans le paquet certaines cartes qui sont attitrées à des personnages. Donc là, celle-là, je venais de la piocher. Elle était attitrée à manoc manoc étant mort, je ne peux pas jouer cette carte. Manok Manon. Alors, je vais utiliser la capacité de Grodkin, qui est 5 de pièces, une action. Choisissez un sbire. Je vais choisir lui. Dépenser un point de gloire. J'ai un point de gloire. Dans ce cas, le combattant choisi effectue une action d'attaque. Cette action d'attaque a plus un dé jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Donc là, il va taper à 4 dés, puisque j'ai un dé de grand Kine, plus un dé supplémentaire du maîtrise de la brume, car je suis dans un terrain, dans une casse couverte, plus les deux dés de base. Euh. Wow Donc c'est sur elle là. Oui Donc euh, Alors attends, attends, attends, attends. J'aurais bien tapé son oiseau mais il n'est plus là. Oui certes. Euh, ok c'est parti. Bon moi j'ai toujours deux dés de défense. Euh, deux dés de défense qui ne font rien. Je t'inflige 4 dégâts. 4 dégâts voilà qui ne m'arrange guère. Euh, bon du coup bah non j'espérais pouvoir jouer quelque chose mais.. Euh... Alors. Sachant que trois combattants ennemis sont hors de combat, Grotkin se trouve, retrouve exalté. Je gagne aussi un point supplémentaire. Ben oui. Très bien. Alors euh, j'ai un doute. Euh, N'hésitez pas à, me, à nous le donner dans les commentaires, ça. Le doute t'habite Le doute m'habite. Euh, j'ai une carte ici. Ça être Ignorer la douleur », qui me permet en fait, euh, suite à l'action d'attaque d'un combattant ennemi, qui a ciblé un combattant ennemi, la cible est désormais vulnérable. Si la cible est désormais vulnérable, je peux la soigner de deux et lui donner un pion mouvement. On dit qu'un personnage est vulnérable à partir du moment où il lui reste un point de vie. Mais est-ce que je peux, avant qu'elle meure, jouer cette carte pour l'empêcher de mourir Je ne sais pas. Je vais dire que non, puisqu'il faut être vulnérable, donc il faut rester à un point de vie. Euh, mais si j'ai tort, n'hésitez pas à nous corriger dans les commentaires hein. euh, C'est la première fois qu'on joue cette version Et cet ce terme là euh, Mais tout à fait nouveau euh, Moi, alors je vais euh, tout de suite euh, Activer donc mon, le seul personnage restant Et jouer discipl, di, Discipline efficace Qui permet de euh, Si elle a un, un pion Mouvement ou charge Lui donner un pion garde Ce qui fait que si on l'attaque les, euh, pions, euh, les, les réussites en esquive ou en bouclier euh, sont comptées, comme des réussites. Euh, voilà pour mon personnage, donc euh, et je passe son action puisque je, je ne peux plus rien faire vu qu'elle est à charge. Alors, je, pour mon, ma dernière activation, je vais décider de me défausser d'une carte objectif afin de pouvoir en piocher une nouvelle. Euh, eh bien, écoute, je vais faire exactement la même chose. Je vais acheter une carte qui me m'est impossible de, de remporter alors que j'aurais bien voulu. C'était totalement apte, il fallait avoir au moins deux combattants amis dans le territoire ennemi, donc dans cette zone-là, oui. ce qui était le cas jusqu'à ce que tu me tues mon personnage. Et l'autre condition qu'il fallait remplir, c'était aucun combattant ennemi n'est dans votre territoire. Donc tu n'avais personne, et ça m'aurait ramené quand même deux points de victoire. Donc euh, je suis un peu triste de, de, de l'avoir raté, et donc je pioche une nouvelle carte objectif. Euh, ce qui nous amène donc à la phase de fin. À la, à la phase de fin, tout à fait. Donc pour ma part, je n'ai qu'un qu seul objectif qui va s'activer. Qui est la ta tactique impressionnante. Marquer ceci en phase de fin si au moins deux combattants amis sont exaltés. Les deux derniers personnages qui me restent étant exaltés, je marque de nouveau un point de victoire supplémentaire. Pour ma part, moi c'est Orion du Juste euh, qui va me permettre de marquer euh, ceci euh, en phase de fin s'il y a plus de combattants ennemis hors de combat que de combattants ennemis survivants. Qui est le cas parce que tu as trois hors de combat et deux en combat donc je vais donc marquer deux points de victoire grâce à ça ça se creuse ça se creuse euh, donc euh, fin de phase de fin on va retirer les jetons les jetons tout à fait alors je vais garder mon pion garde puisque c'est jusqu'à sa prochaine activation hop là on va en remettre on réactive ceci et on va relancer les dés et on va repiocher d'abord et repiocher tout à fait avant tout on repioche et jeter les cartes dont on n'a plus besoin donc moi je vais garder qu'une seule carte objectif et on repiocher deux la même pour moi je ne garde qu'une seule carte objectif et je me refais une nouvelle main et je repioche cinq manœuvres. donc du début du troisième et dernier et round et dernier round tout à fait euh, j'ai l'initiative c'est parti. Euh, rien J ai pour moi critique. Tu as critique donc tu es l'initiative. C'est moi qui ai l'initiative. A bien. À toi de jouer. J'utilise un point de victoire mm -hmm. pour utiliser la manœuvre subterfuge, euh, qui est cette manœuvre qui s'appelle Paris cruel. Dépensez un point de gloire. Donc c'est ce que je viens de faire. Dans ce cas, le butin que vous gagnez quand un combattant ennemi et mis hors de combat à la prochaine étape d'activation est amélioré de un point de gloire, donc c'est un petit kitou tout double. Donc ça veut dire que tu espères me tuer, mon gars, au cours de la prochaine activation. C'est ça. Alors, je vais décider d'activer tous foule l'exalté. Mm -hmm. Donc, il va faire une charge et attaquer cette jeune femme en me mettant sur cette case mm -hmm. pour étant toujours à savoir qu'elle a... Qu a deux de portée, c'est ça. Voilà, tout à fait. Mon attaque a deux de portée, donc. 1, 2. Donc je suis à 2 de portée et couvert dans la case. Ok. Donc j'ai 3 dés d'attaque. J'ai 2 dés de défense, à savoir que je suis en garde. Donc les boucliers et les flèches sont des réussites. C'est parti mon gars. Euh, un critique est une réussite. Et un bouclier donc attaque annulée attaque annulée en effet euh, je vais l'activer et je vais la déplacer de 1, 2, 3 mais sans attaquer donc elle a un pion mouvement comme ceci l'idée étant de pouvoir continuer à attaquer si je, là si je, si je fais une, fa, une charge euh, pour le reste des trois phases je ne pourrai plus attaquer ici je, ne, je me suis simplement déplacé euh, notre ami euh, lui a euh, chargé donc il ne pourra plus bouger ni attaquer donc je suis un plutôt safe tu as quand même ton autre petit gars à faire venir euh, voilà donc il, il me restera encore trois phases pour taper je préfère sacrifier cette phase là pour euh, et ne pas faire de dégâts sinon je serai dans le vent pour le reste du truc aurais tu là, hein? oui, aurais pu venir là oui j'aurais pu j'aurais pu mais je ne vais pas le faire euh, donc c'est à toi alors je vais utiliser le sac de pièces de Krogdin à nouveau qui dit que, alors cette fois-ci il a été boosté par l'exaltation de Kroguin. Jusqu'à deux sbires. Donc jusqu'à deux sbires. Choisissez jusqu'à deux sbires à billes, mais ce ne sera qu'un seul, vu qu'il m'en reste un. Dépensez un point de gloire. Donc c'est le cas. Pour chacun. Donc j'en ai qu'un. Dans ce cas, chaque combattant choisi effectue une action d'attaque. Chacune des actions d'attaque a plus un en dés jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Donc je vais taper à 4 D. Alors on a toujours deux défenses. Par contre je ne suis plus en garde. Donc 4 D sur les marteaux, en espérant, une défense, deux marteaux qui passent, donc 4 attaques, 4, 4 dégâts, a... 4 dégâts, 4 dégâts, donc okay. aimer. Tac, donc ce qui fait que pour moi, donc ben c'est bon pour toi, donc tu gagnes un point de victoire, plus un supplémentaire avec le pari, oui en effet, alors... Euh... C'est pas jusqu'à la prochaine à la prochaine activation Prochaine, activa euh, prochaine étape d'activation. Vos alors torpille tu, tu l'as perdu. perdu. Donc on en a un. Marqué instantané, donc objectif instantané. Voilà, excusez-moi. Mmh. Marquez ceci immédiatement après que l'action d'attaque de portée 1 ou 2 d'un combattant ami qui a mis un combattant ennemi avec une caractéristique de bravoure de 3 ou plus hors de combat. Donc ceci me fait un point de gloire supplémentaire de la viande au menu si vous avez la ref moi pour ma pour, ma, pour action, mon activation suivante je n'ai plus personne sur la table mais je peux toujours me défausser de dans l'espoir peut-être de remplir des conditions donc, je vais jeter cet objectif là et en repiocher à toi pour ma part je vais faire de même donc c'est à dire défausser un objectif pour en repiocher hein. euh, c'est le moment de résoudre des objectifs donc là j'ai réussi à faire l'objectif chouette butin Marquez ceci à la troisième phase de fin, si le nombre de combattants ennemis hors de combat est supérieur ou égal au nombre de combattants amis hors de combat. Donc tu as 4 personnages hors de combat, ai, je n'en ai que 3. Et je donc, gagne ah bon, 3 points de victoire. 3 points de victoire. Oh oh oh oh. Et ensuite, ma dernière carte qui est survivant. Marquez ceci à la fin de la phase si le nombre de combattants amis hors de combat est inférieur ou égal au numéro du round. Donc mon nombre d'amis est inférieur ou égal au numéro du round. Et ça fait un point de victoire supplémentaire. Très bien. Ce qui nous amène donc à la fin de la partie. Tout à fait. Nous sommes donc à un résultat de 8 pour moi et 10 pour toi. Si on ne peut pas appeler ça une remontada de, des enfers. Bien joué. Euh, voilà, donc ça montre bien l'équilibre du jeu. Il euh, faut quand même jouer jusqu'au bout. C'est ça. Hein, parce que c'était quand même mal parti pour toi. Euh, certains auraient peut-être concédé cette partie, mais non. tu vois que si tu continues à jouer, euh, ça s'est tout à basculer d'un coup. Tout un, Voilà, tout à fait, tout à basculer avec euh, un enchaînement de, entre guillemets, situations. Euh, euh, qui m'ont permis de, ben, de sécher euh, tes, tes personnages euh, euh, de, manière, euh, de manière très abrupte tout en jouant sur, euh, sur les zones d'ombre et, euh, et les, les cartes d'amélioration ainsi que les manœuvres. A mmh. euh, savoir que la boîte de base nous fournit aussi des cartes euh, qui nous permettra de faire des, des decks un peu plus poussés, savoir avec des combos, des synergies un peu plus euh, efficaces. A euh, savoir que pour cette édition-là, pour l'instant, il n'y a que ces cartes-là. Il n'y a que celles fournies. Euh, puisque les anciennes ne sont pas utilisables compte tenu du fait que bah, de toute façon, les le dos n'est ne pas, pas le même hein. donc là on, on repart vraiment à zéro sur cette édition et on peut, euh, on peut aller quand même assez loin dans la synergie il y a une rejouabilité rien qu'avec cette boîte qui est intéressante oui parce que je pense que pour vraiment euh, s'accaparer les paquets et bien prendre en main euh, les différents combos et l'enchaînement des cartes je pense que des, plusieurs parties sont de mise euh, Enfin, vraiment, de, de prendre pleinement possession de sa bande. Oui, allez. Bon, en effet, bon, là, on est très, très, tout à fait dans le facile à comprendre, dur à maîtriser. Tout à fait. Euh, là, Les règles sont assez simples euh, de manière globale. Après, c'est la gestion de son deck, la création de son deck qui fait tout le sel de la chose. Hein. Euh, moi, je me rappelle de quelques parties euh, où j'ai rencontré des, des gars qui avaient vraiment bien bossé leur deck et je me suis pris des, des fessées monumentales. Je te salue, Métine faut juste rappeler que la bande est fixe, donc quoi qu'il arrive, vous ne oui. pouvez pas modifier le, la ventre-bande. Votre bande, elle doit contenir les figurines imposées par la boîte. Par contre, vous êtes libre de construction au niveau du paquet et euh, c'est ça qui donne vraiment tout son intérêt. S sont imposées seulement, donc quand vous prenez une, une, une bande, vous avez des cartes qui se leur sont allouées qu'elles elles, elles seules peuvent utiliser. Vous avez des cartes de grandes alliances, c'est-à-dire que là, par exemple, moi j'ai l'alliance la, Ordre et toi, tu as l'alliance la, la, Destruction. Ouais. Donc c'est marqué en haut à droite des cartes, là, en effet. Vous avez tout à fait les logos qui vous indiquent. Euh... Donc là, c'est Cruel Boys et euh, Ordre. Et Ordre. C est, c est enfin, c'est rusé et, et Ordre. Non, euh, enfin Ordre, euh, enfin Destruction. Là, grande alliance de la destruction. Voilà, c'est la grande alliance de, de la destruction et des cartes universelles qui vous permettent donc de faire un petit micmac pour faire votre deck. Euh, on ne va pas plus rentrer dans les, dé les détails de, les de, de la construction de deck, tout est dans le livre de règles. Donc je vous invite à le découvrir par vous-même. Euh, C'est l'occasion tout de suite pour faire un petit dé débriefing face caméra, on se retrouve tout de suite. Comme de coutume, petit dé débriefing euh, de fin de partie. Euh, déjà, bon bah, merci Charlie, bon, c'était un plaisir de jouer avec toi François. Bah ouais, toujours, hein, c'est hein, les ça, copains, ça, les les copains. Autant, Donc, c'est bah, voilà. euh, euh, bah, parti, écoute, euh, moi je trouve on voit vraiment l'aspect tactique Enfin, la potentialité de l'aspect la, ouais. tactique de jeu euh, C'est pas pour rien qu'il le présente comme le jeu compétitif ultime Bon, ça, je sais pas si c'est vrai euh, Mais en tout cas, il y a une vraie, y a une vraie euh, option tactique assez intéressante euh, L'aspect hasard est quand même présent avec les dés Ça peut être dommageable, moi j'aime bien les jeux compétitifs qui ont zéro qui ont Enfin zéro c'est impossible Mais un minimum de, de, de hasard, de, vari de, voilà, de variables de, Voilà, que tout est joué est sur la tactique euh, On y est presque avec ce jeu, même si, bon, il faut jouer sur les stats quoi, bon c'est comme ça Mais euh, le côté deck building, synergie qu'on peut avoir il euh, y a vraiment euh, un apport de ses propres compétences qui peut amener vers la victoire. Euh, même si la part au hasard est quand même présente. Mais c'est ce qui fait un peu aussi le sel côté explosif d'un jeu, ça peut être ça aussi. Moi euh, pour moi, pour moi, mon, voilà. pour moi, mon, an mon analyse, euh, on, on sent que on sent que le, avec des paquets préparés, préconstruits en amont, là quand on joue comme ça avec la boîte de base, on sent un petit frein. Tu sais, on sent que ouais. le jeu en a encore sous on la pourra, pédale, on pourrait aller, pourra aller plus loin, mais qu'on est freiné par les cartes ou par le building. Donc on sent qu'on peut pousser vraiment le jeu à quelque chose de vraiment compétitif et d'agréable, mmh. quelque chose de vraiment stratégique. Ou euh, quand, bah, quand on est un habitué des jeux de figurines ou des jeux de cartes, euh, on, on sent que là, il y a quelque chose qui nous, y a, qui nous bride. Dans, le, dans la manière ouais. de jeu, mais pour une découverte, c'est vraiment un jeu qui est agréable quoi. pour passer une après-midi, pour jouer avec des. pour faire découvrir le jeu de figurines à quelqu'un ou le jeu un peu stratégique. Je trouve que c'est. Oui, c'est un premier palier intéressant. un premier palier intéressant. A savoir que pour se lancer, en plus, on peut se prendre une bande, c'est 4, 5, 6 figurines figurines maximum, qui sont souvent des figurines déjà dernière génération de games. Hein. C'est ça, qui sont Blanc. hyper jolies, qui sont très fines. Facile à monter parce que c'est du, du build donc euh, même pour des gens qui n'ont pas qui n'ont jamais fait de figurines ou de maquettisme ou de modélisme, euh, bah, vous n'avez pas besoin de colle ou de grand chose pour les assembler. Donc c'est vrai que la mise en place, même la mise en place du jeu est hyper rapide, mmh. et ça c'est hyper agréable. Ouais, ouais. Euh, ouais c'est clair. Et surtout que là aujourd'hui, je pense que les bandes couvrent toutes les factions du jeu. Euh, si je ne m'abuse, à une ou deux exceptions. Il y a quasiment toutes les Il <coughs> faut savoir que Games Workshop un suivi quand même régulier sur ce jeu puisqu'ils ont seul, encore en fait, annoncé ouais. des nouvelles bandes hmm. euh, sur de, sur des races déjà existantes ou des nouvelles races donc tout le monde enfin que vous jouiez n'importe quelle armée à OS euh, vous pouvez trouver votre faction euh, en bande sachant que bah, ça peut faire un ajout de personnages pour vos armées qui, qui ont ouais. des poses différentes une allure différente donc ça peut être aussi un pimp pour, euh, pour AOS. Ouais, bah là, carrément, pour moi, c'est la nouvelle Vexilor, elle, elle est là. Quoi. Est... Donc, oui, il ouais, y a de quoi faire. Euh, en dehors des figurines aussi, je trouve que le visuel des cartes, des plateaux est plutôt agréable. Euh, J'aurais bien voulu des, des, des plateaux en néoprène, mais bon, c'est ouais, ça. C'est qui coule. Mais sinon. Moi, personnellement, la seule chose que je conseille, c'est des protèges-cartes. Voilà, ouais, protège-cartes, parce que vous allez manipuler. Hein, pour les joueurs Magic, vous savez ce que c'est quand on. Quand on euh, pioche, joue, joue et joue, vite, très rapidement, les cartes s'abîment. C'est vrai que des, des protégés cartes ça, ici, les, ça, ça Là, les cartes sont un peu, sont un peu souples, donc mmh. euh, moi, je, je, je conseille vraiment de les, de les protéger, mais c'est vraiment, enfin, pour um, comment dire, un appel au jeu et puis un, un entrée de gamme, c'est vraiment pas mal. En fait. Oui, ouais. Euh, à savoir que, euh, alors je crois qu'il est à 80 euros chez game Workshop. shop Oui, euh, c'est le, le point noir c'est fâche euh, c'est ce qui fâche enfin, les ont augmenté chez games mais euh, n'oubliez pas que notre partenaire euh, myobi place vous fait une remise de 20% sur l'ensemble de, de la gamme donc vous l'aurez à moins cher que n'importe où ailleurs n'importe où ailleurs tout à fait euh, donc euh, allez-y foncez je pense qu'il n'en a pas énormément donc il faut en profiter euh, bah écoute voilà euh, J'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, euh, n'hésitez pas à nous le faire savoir parce que euh, l'idée serait de peut-être faire un suivi de ce jeu, euh, vu que les sorties sont assez régulières, pourrions vous proposer des rapports de, de bataille plus poussés, plus tactiques, avec des joueurs expérimentés, euh, sur, au fil, au, au, en suivant le fil des, des sorties des nouvelles bandes, etc. Euh, donc n'hésitez pas à nous le dire si ça, si ça vous tente. Euh, un dernier mot Toujours un plaisir de venir jouer et toujours un plaisir de s'amuser. C'est clair. Du coup, euh, n'oubliez pas le pouce, les commentaires, le partage et le tipee. Ça nous aide. Nos partenaires en description. Euh, à très bientôt, Charlie. À très bientôt sur la chaîne. Et à vous. Ciao les cinéphiles.